Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Aujourd'hui, nous commençons par un petit message de Jared concernant les changements qu'entraîne le Covid-19. Évidemment, cela aura un impact sur le développement du jeu, mais cet impact sera minime grâce à la structure même de CIG. En effet, avoir 4 studios répartis dans le monde oblige de toute manière à savoir s'adapter et pouvoir travailler à distance. Concernant les vidéos et leur contenu, il y a fort à parier que vous aperceviez un peu plus de l'intérieur de la maison des devs qu'à l'accoutumée. Quoi qu'il en soit, ils vont tout faire pour continuer de créer la meilleure simulation spatiale de tous les temps. Passons maintenant au développement du jeu. En 3.9, nous verrons apparaître la première itération du menu Radial. Ce menu entièrement personnalisable vous permettra de choisir toutes vos actions favorites et de les avoir sous la main le plus rapidement possible. Cela permettra également aux nouveaux joueurs de ne pas avoir à retenir une infinité de touches dès le premier jour. C'est également via ce menu que vous pourrez accéder à vos réserves alimentaires ou à la personnalisation de vos armes. Ce menu ergonomique vous évitera donc d'avoir à passer par le mobileS. Il sera aussi un compagnon idéal lors de vos voyages en vaisseau puisque vous pourrez contrôler tous les systèmes depuis ce menu. Évidemment c'est un système qui gagnera à évoluer au fil du temps mais qui permettra à de nombreux joueurs de personnaliser leur expérience de jeu. Passons maintenant aux informations condensées de la semaine. Commençons avec l'équipe IU qui a terminé de nombreux panneaux publicitaires pour 4 des restaurants implémentés en 3.9 à Nibbabage, comprenant Garcia's Greens, Twin Sandwiches, le très connu Elroy's qui vous permettra de déguster un café durant les matinées difficiles et l'endroit privilégié de Jared, le Rummers. Les équipes continuent leur travail de développement sur de nouveaux hologrammes permettant d'afficher des informations de base de manière claire et en différents formats. Passons maintenant aux armes. Vous pouvez voir la première version du futur SMG de chez Gemini, ainsi qu'un pistolet de chez Lightning Bolt. Ce que vous voyez maintenant est un concept pour l'équipe des effets, concernant le Hatskath, qui est un sniper à énergie. Ces concepts permettent d'explorer différentes options pour en définir l'identité visuelle de la marque Lightning Bolt. Les équipes des personnages viennent de finir la combinaison que porteront les prisonniers durant leur séjour à Clécher. Concernant le futur, l'équipe a démarré la création des vêtements pour les donneurs de missions Bautista et Gibbs. Pour finir avec cette équipe, un premier coup d'œil rapide a été jeté sur ce que pourraient être les baleines de l'espace, proposant trois colorations différentes et un gameplay associé. Concernant l'environnement, des premiers tests ont été effectués pour la déformation en temps réel des plantes. Cette technique utilise une ossature associée à chaque feuille, qui est chargée lorsqu'un joueur approche, et qui permet la déformation lors du passage du joueur. Cette technologie n'en est qu'à ses débuts et il y a encore beaucoup d'exploration à faire avant de l'avoir arrivée en jeu. Mais cela permettra à terme de rendre l'univers toujours plus immersif. Dans l'idée de toujours améliorer ce qui est déjà en place, les artistes de l'équipe environnement ont créé un système permettant d'avoir des cartes de terrain plus détaillées que jamais, tout en utilisant les outils déjà existants. En ajustant la carte des hauteurs, ils ont été capables d'ajouter beaucoup plus de textures et donc de détails. Ce que vous voyez maintenant est quelque chose que les abonnés RSI ont déjà eu l'occasion de voir et qui devrait arriver en 4.1. Ce sont les Cargo decks que vous pourrez trouver sur les stations spatiales. Ce module qui est actuellement en white box ne sera pas simplement un ajout esthétique, puisqu'il vous permettra d'accéder à de nombreuses missions et de gérer vos marchandises. Il est un exemple parfait du système de développement décalier qu'a mis en place CIG, puisque l'équipe travaillant dessus a plusieurs mises à jour devant elle. Pour finir, les dernières finitions sont apportées aux prisons, et s'y retrouver n'a jamais paru aussi attractif. Je vous laisse en juger par vous-même. Et comme vous pouvez le voir, la prison intègre de nouvelles technologies, comme les soft bodies. Avant de partir, la semaine dernière, lors du Calling All Dev, nous avons eu droit à un aperçu d'une station de Squadron 42, que je vous propose d'explorer un peu plus. Elle a été conçue de la même manière qu'un vaisseau, c'est-à-dire qu'elle possède des composants et des sous-composants permettant son fonctionnement.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 Pensez à vous abonner et activez la cloche pour ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles.